Grande nouvelle Votre établissement vient de signer une convention avec l'UGAP, la centrale d'achat public pour les formations sur catalogue. Vous pouvez bénéficier de tous les avantages négociés par l'UGAP. Des tarifs exclusifs, des services dédiés et surtout, vous êtes dispensé de procédures pour vos achats formation. Pour profiter du marché, c'est simple. Votre établissement a signé une convention avec l'UGAP. Pour vous, tout se passe en direct avec ses gosses Vous choisissez la formation qui vous convient vous profitez davantage des deux services dédiés, vous avez accès à nos centres de formation partout en France et vous bénéficiez des conseils et de l'accompagnement des équipes Ségos. Puisque nous y sommes, découvrons l'offre de Segos. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très complète. Dans le catalogue Ségos figurent plus de 1000 formations disponibles en interentreprise ou en intra-packagé avec des durées adaptées à vos besoins. Et l'offre de Cegos évolue chaque année pour que chacun puisse y trouver la formation dont il a besoin. Segos innove en permanence en proposant des solutions multimodales qui associent tous les formats pédagogiques au service de la transposition. Chez Segos, tous les formateurs sont rigoureusement sélectionnés et habilités. Les évaluations permettent d'améliorer quotidiennement la qualité des formations et d'enregistrer des taux de satisfaction et de recommandations records. Bref, vous l'aurez compris, Segos vous facilite la formation.